Fais la punka ouais. Fais la punka la Non, pas de la Pas de la Pas de la La, Pas de la de Bonjour, bonsoir, la famille. Avec plaisir, nous entrer la pour capable porter yon une nouvelle émission. Qu'est-ce pour nous parler, oui, là? D'abord, Fon dit que, il y une vidéo. Une vidéo qui est très virale sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui t'a fait comprendre que, eh bien, il y a quatre individus qui abordent zuzukien qui lui-même fait kidnapping hier au niveau de Delma 19. Eh bien, Fon dit que, ça capable susciter yon ensemble de questions. Oui, yon ensemble de questionnements pour dire, est-ce que c'est vrai? Parce que, eh, les n'abgades vidéo vidéos, a, non, ouais, yon machine Suzuki qui sous place. Mais écoutez, moi pas de chance ou plaque machine, parce que la personne qui a filmé la scène, eh bien, l était en courant comme ça. Mais, kounyala dit tout ke, est que, est-ce que 4 monsieur ça nommé la police? Parce que, gros vous ne comprenne nest fait un rap? N'est-ce qu'il dans une zone? Et puis, il y a géré toute bagage. Ça veut dire qu'il y a eu un contrôle zone, il y a bien saine de zone, il y a eu commet et puis, aller. Moi, je pensais que les gens qui ont fait un zac comme ça, ils ont bien contrôlé à terre. Ils ont eu possibilité pour aller dans la cachette, sans aucun problème. Parce que, il y a plusieurs éclaireurs qui ont terre là. Ça veut dire qu'il y gens qui ont terre là. Je ne dis pas que, ils n'ont pas arrêté la non? Mais, si vidéo, moi, je regarde, L'est pas suffisante pour t'a fait comprendre que, ou bien, n'est pas porté assez de preuves pour dire que, écoutez, y'a arrêté monsieur qui kidnappait le propriétaire Matkoa. Si c'est vrai, eh bien, tant mieux pour la police. C'est un bon travail. Mais écoutez, là, nous, dans le stade, poser question toujours. Et moi, je pas gagner un petit croyance. Et si c'est vrai, eh ben, capable de tourner un peu plus tard pour me dire que, eh bien, eh, vidéo non ouais, qui t'a circulé sur les réseaux sociaux qui t'as fait comprendre que yo a arrêté quatre négas à Manchelong non mais que t'as fait kidnapping non et eh bien vidéo ça c'est vrai mais en tout cas pour l'instant napton. et donc on est que si ça yo t'a arrêté yo c'est appuyé un gros coup de fil et la police fait parce que dans ce cas vini yo, yo tape tout simplement bon mais même prendre un piljou. joue. yo tape just présenté au bah et la presse pour dire que mais eh monsieur ça yo yo t'a fait un kidnapping au niveau de Delma 19 la police était au courant, la police lui-même, euh, gagnait quelques minutes d'avance sur yo, eh bien la police mettait en accord. Mais pour l'instant, eh bien, il faut dire que vidéo ça moi même pas quoi non le Et, dossier n'est-ce que dossier ça a gagné un nouveau rebondissement la dedans Responsable troupe, toi, a, li dans le parquet à Commissaire gouvernement à maître Hervé Janvier, L'invité est responsable de la troupe Toy A, Martine Febe, pour capable de présenter dans le parquet Silla, dans la date jeudi 3 janvier 2022. L'y fait objet en plainte, dans le palais de Martine, et par bon côté proche, Tifissa qui est l'Alan Chikamal alias Negesda, qui mourit, 23 janvier passé en dans condition personne moun, pour qu'on C'est quand même du nouveau dans cette affaire. Décès tragique Scylla, petit Tipitit ça, les Dalan Chicamal Branche, dimanche 23 janvier 2022, li suscite en pile interrogation. Ah, ben oui, et fonjou une réponse pour yo. Yonye pour capable de faire suite à plein par an déposé, commissaire gouvernement Akean, Maître Hervé Janvier, eh bien, li invité Martin Febé pour capable présenter jeudi 3 février 2022. Nan parquet juridiction si la. Martin Febé, c'est responsable. Troupe Toy A, et kote Negesdat performer. Dalanchi Kamal alias Negezda, il mouit dimanche 23 janvier passé. Après, il était malade pendant plusieurs jours et il a souffert à la fièvre. C'est Bon, nous te voyons dernier dernière vidéo côté que euh, toi, tu ta parlé. et bien, il était dit pour Baron justice. Et bien, je ne dis à la parent et au même. C'est vraie justice, là, il au demandé pour Negezda. En tout cas, dossier à suivre. Dossier, ça a semblé un véritable feuilleton et apparemment, il y a plusieurs épisodes qui je la donne. nos un bon repos, gagné un pile d'âmes qui t'a tiré hier soir. Également, au niveau de la Croix des bouquets, tu as un pile de de balle qui t'a tiré. Qui s'est passé? Donc, on est qui s'est passé? Euh, attaque sous Radio Zénith, attaque sous Commissariat Bon Repos, un policier mourit, il y blessé, il y a avec l'hôpital et le commandant AI de la PNH, Franz LB, il te promette pour le bail réponse. Est-ce que c'est dans ce stade ça, nous Parce que, faut que nous que zone ça y presque vini zone rouge au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Parce que c'est chaque jour balle tiré en pile côté dans la région métropolitaine, dans surtout dans la commune de Croix-des-Bouquets. Donc, la police gagne pile bagaille et la police apparemment pas de décourager dans la mission si là parce que la véritable mission de la police c'est protéger et servir. Donc il faut protéger la population, mais ta, ça paraît euh, archi difficile pour être capable, euh, euh, en quelque sorte, de mater bandiot. Parce que, je vais pile de bagages et baga yo red. Si nous prenons euh, Porto Prince agglomération agglomération Porto Prince seulement, seulement, monde, on capable de dire, il pile foyer gang. Et foyer gang, ça y est pour river et ratiboiser, yo, y a difficile, parce que... Ça, c'est bien. Il y un pile gros am dans le et capacité pour yon bataille tout. Mais écoutez, dans tout pays, les forces loyales qui ont avec bandits qui ont même absime la trouble, eh bien, apparemment, c'est forces loyales qui toujours remportent la bataille, quel que soit jean Saye, Mais, bataille, ça, dans pays d'Haïti, je me demande perplexe, est-ce que la police a privé un jour pour capable permettre que Moun, si qu'il est libé, libé, n'importe au prince. Ak en pile l'autre côté d'un pays à côté gang à boujonner chaque jour bon diemété. Parce que les nègres là, ouais, on laissé aller par beaucoup d'autorités, mais ont tout profité pour capable entrer en action. E, pil jounne jounne jounne la, yo, yo, et grand pile zone, je ne à la, que zone ça c'est parce que l'État pas de regard sur eux et que yo quitté situation en dégénérer et eh bien, je ne à la, Zone Sayo difficile d'accès pour la police. prend une zone t'a ravine. Et village de Dieu, un peu le monde pensait que c'est un problème qui t'a résoudre du jour au lendemain. Mais ça paraît encore un peu difficile pour la police. Donc, euh, toute gang qui gagne n'importe nest pas capable de dire, eh bien, monsieur Sayo, yo campé pour yo bataille. Et yo pas perdre di bataille là face à la police. Est-ce que un jour, bagay capable de changer dans ce si pays ça? N'a pas chance de euh, suivre l'émission ça date de trois jours, bien sûr, euh, sous Télé 20, émission sacap avec euh, Robinson Geoffroy, qui lui-même te parlé ensemble avec Mario Andrésol, ancien chef de la police. Andrésol a une approche tout à fait particulière sous question l'insécurité dans la région métropolitaine Port au prince sous question de insécurité dans un pile d'autres régions pays. Selon Jean-Li Palem, tu capable de dire que tu en pile faiblesse par bon côté l'État gagne une faiblesse tout par bon côté la police parce que les en zones difficiles d'accès la police ta faire une manière quand même pour le capable de rentrer sortir dans la zone ça parce que je ne à Grand grande difficile d'accès mais longtemps la police était capable rentrer rentrer sortir est-ce que nous comprenons donc problème dans je neigeau di à la quoi si André Sol c'est l'État qui complice ça qui a passé je neigeau là parce que nous n'avons pas dû quitter le problème. Nous avons niveau ça non niveau non Et pour nous résoudre les problème de sécurité à jeunes jeunes, je ah à Allah, un menti, un pile sacrifice. Entendez, Mario, André Sol, Namiko Confrey, nous, Télévin, dans le cas d'émission, ça et c'est avec Robinson Jeffrey. moi depuis 2015, nous déconnerons, la police a fait long feu. Donc, euh, il y a un pile de temps, il y a 25 ans. Et... C'est comme si nous passions de police, de police, en, un la met à une police, presque cette transition. Donc, la police est dans le contexte qu'elle a créé, et le type de formation qu'elle a reçu avant, que, avant, fait que, ou pas il y une police qui est adaptée à la réalité haïtienne. Cela dit, il y a un partenaire international qui a formé les policiers dans l'académie, c'est vrai, mais pas oublier, la première promotion, c'était trois mois en Missouri, trois mois en Haïti. Donc, réalité pas nous, pas qu'on est une police, vous voyez qui est adaptée à la réalité. Non donc, ce qui fait que je disais là, les deux qui sont sous pouvoir, le régime politique qui est au pouvoir, il va pas changer de mentalité. Ça veut dire toute l'idée, c'était contrôler l'institution est la police. là. Même les gens, à un moment donné, qu croit que la mère était contrôlée. Donc, ce qui fait que je dis, là, force de sécurité, elle répondait même schéma, force de sécurité, elle répondait même schéma qui était là depuis en 1934, où elle est Donc, ça veut dire force de sécurité est au service, Soit pour voir en place, la Suisse, la pouvoir ça place, et la casse dominante. Donc, il y a une fois que je dis, hein, ou toujours, vous avez l'impression que la police, là, il y a un groupe de monde que où est là lutter contre eux. Or, le tra travail tra fondamental en police, c'est justement ça, c'est, pour la police, c'est les avocations communautaires, vous comprenez, ou pas sentir que, comme c'est une date d'eau, nous, on donné, il y a un rapprochement, ça, parce que, justement, il y a une trop interférence politique à partir de conception, l'idée, en général, qui vivaient sous pouvoir, qui ont une conception vraiment erronée de la force de sécurité qui a fonctionné dans une société démocratique. C'est ça le problème. Mm -hmm. Donc, oui, après 25 ans, et même pensé que nous n'avons pas de du tout. Depuis, nous commençons à créer une réurgence. Jusqu'à présent, la police a créé une La police n'a pas été développée pour le budget de développement. On dit clair, nous, beaucoup de gens venir en face pour nous institutionnaliser la police, pour nous professionnaliser, pour que ça me dise ça, parce que justement... Une police dit fonctionner en, en, en, en, en l'organisme, dans le cadre légal, c'est le cadre légal qui fait fonctionner. Mais très souvent, en dehors a des cas de là, parce que justement, les politiques qui ont fait des qu on a qui ont empêché, au moins, les gens qui dans la police, qui ont a, a épanoui, qui ont été dans la phase, qui ont mettre vraiment vrai, poser et, et papiers pour vraiment les institution développée. Donc, une liberté, une liberté, que ça n'a pas été vous dire à nous, j'en et je pensais que pour réduire cette situation, on est obligé d'aller dans le fond en haut, profondeur et retourner à respect de la loi et, et, et des règlements internes de la police. C'est ton erreur, et le fait qu'on ne fait trop parmi les allé. Bon, moi-même, je ne peux pas le dire, et, et son erreur, non? Mais je pensais que dès le début, même dès le début, c'est en 2015, quand tu parles de tu as dit que ça a ouvert comme force de police. Nous te quittez pas non mais blabla. Mmh. Donc nous devrions plus de la mettre qui te et puis on a pour information promotion, on a point promotion puis promotion et puis après six mois de formation, négocier au centre d'Europe là, te guider on lit des potes faits à l'académie pour te guider en formation continue. Ça c'est pas quelque chose qui est fait et puis on ne balance rien. La loi te connaît là ou pas? arrêté dans cadre de loi ça la prévoit. Faut guider nous, une académie de police, une école de police. Ah. École de police qui a été créée, pour a été formée par les troupes, l'académie de police a été formée par l'écadémie, comme je dirais. Les élites. Les élites qui sont inspecteurs, par exemple. Donc, ils vont été formés sur trois ans. Donc, son recrutement pouvait, même si on a dimanche passé, ils ont fait recrutement pour les deuxièmes propositions. Donc, ça veut dire que nous, par exemple, nous avons dit ça. Nous, par exemple, nous avons dit l'académie de police qui a fonctionné. Nous avons eu un plan qui est fait pendant le président de préval de là. Mais il se trouve que... Canada il que les même jusqu'à présent ont un groupe qui ont fait des gants sur des terres. Et ont fait des je suis sûr qu'ils ont fait des gants. Donc, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, a été battu caval pareil nous ni va pour faire l'académie. le la Canada a 32 millions de dollars disponibles pour pour l'académie de police là nous avons une académie de police côté que inspecteur et mon gars va sortir c'est des inspecteurs de police qu'on a qui t'a promis sur trois ans il ont gagné diplôme il équivalence universitaire donc qui ont obtenu ça ou même qui t'a pris et charge Hommes de troupeau qui ont formé chaque mois, chaque six mois ou de ans dans l'académie. Ça fait chaque six mois, mettez 32e, 33e bourse dans l'académie. Hein. C'est mon gars ça c'est pas à dire que tu Même que général là. Parce mm que tu es bizarre, -hmm. si c'est dans c'est le président de Vini des fois, pour les ministres, alors que c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, ben oui, ça c'est outre groupio de agents, euh, c'est même dans le niveau stable, même, mm -hmm. ça pour le Mais malheureusement, nous ne pas respecter si ce qui est écrit dans le loi avec le règlement, nous passer outre, qui dire là pas gagner sans nourrir les on forme de forme comme j'aime d'abord dire destitualisation de la police parce que pas arrêter qu'on y a pour dire même si on était là on défonce les débats qu'on a c'est vrai avec plaisir vous pouvez gagner toute la situation vous pouvez tout faire mais les initiatives vous êtes comme pour tout même l'homme était dans le cadre de loi mais ces débats des personnes elles me par exemple l'homme prenait la visite zone zone chaud mais c'est arrivé moins parce que m'anticiper problème qui t'a qu arrivé là mm -hmm. donc mais destitualiser le verdict qu'ils qu aconnu à gros semble de qui là mon gamin venir après à les suivio mais très souvent, moi je me songeais bien, je me fais 7 ans comme chef de la police. Tout ça est déconstruit, je veux dire, déconstruit. Quand j'ai regardé la rue, par exemple, en termes de quadrillage, de préfixes et de patrouilles, non ces deux zones, les vides. Je viens là, je me suis, suis regardé, pas normal pour me faire un de pas pour patrouilles, pour me pas pour pas ne pas un Mais pour que ça ne soit pas avec Mm. Donc, alors, c'est nous plus de plus, je dis. Mm. Et moi, je me nous 24, 24, 7, /7 des points bien clés dans la ville pour nous pour Pourquoi ça, on deux pas Parce que justement, le y a par exemple, des cadres intermédiaires de qui peuvent l'assurer commandement à un niveau, non à un moment donné, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que c'est ça que je demander M. le général américain qui est encore de sud là. je dit M. mais je dit, Parce que je noir vais pas aller. Parce résoudre mais Parce que je ne je pas pas je je que je pas quelle promotion, ça. C'est pas de fête Il des fêtes, Il des fêtes Jusqu'à l'année dernière, encore, nous guérir, nous guérir, des commissaires qui partent sur l'autre bord. Programme toujours ouvert. Oui, car la bouche est passée là, on, elle baisse à est là, on n'a pas quatre quatre qui passaient. Non, cette c'était de défense. Et c'est là où tout fait, donc, tout, tout, tout, dans la sécurité et autres. Mais, comme tout, réalité était rien, tout, dans son autre bord, on doit guérir connaissance du reste, là. Mais Il faut au avec, avec mm. lui. Donc c'est ça qui, manquait, qui a manqué toutes des fois. Et puis avec euh, incompréhension de la part des politiques, très souvent, mm. qui fait des interférences vraiment qui, comme c'est exagéré, en d'institutions, hein, qui vient faire que le mm. mm. Je vais vous expliquer là, Mario Est-ce que vous voulez laisser comprendre la police là, c'est à repenser totalement Même réformer en profondeur. Réformer en profondeur. En profondeur. En profondeur. En pro, pro, profondeur. Ça qu'on mais il faut que vous fassez volonté politique là. il faut que politique dans lesquels vous dirigez. Il faut que vous compreniez que ce qu'on a dit à 40 ans les qu'on a, c'est un le ça, que je me disais quitter sens. Quitter Il faut que les politiques quittent la police repos. Quitte la police à repos. Elle a le sens. Quitte la police C'est pas la police ça pour la police ça il y a loi sur l'institution, loi comme 2014, qui chaque direction, le rôle de DGA, l'attribution de DGA, de et attribution commissaire tout. Donc, toutes les choses sont faites, nous mais nous n'avons jamais respecté ça écrit. Donc, si nous ne pas ce qui écrit, il est difficile pour nous dans la gêne Au moins, si nous respectons ce qui est nous avons fait faiblesse, nous avons une évaluation, nous courons côté règlement, nous écoutons faire. Mais nous ne c'est pas, c'est pas, c'est pas, euh, politique, là, qu'il faut être, lui, en de la police. Ça, qui fait, j'en t'appelle expliquer stratégie, ou t'es gagné, l'autre, avec moins effectif pour que t'es gagné, contrôle, ville, là, des points stratégiques, où t'es, des patrouilles, là, dedans Par exemple, si on m'en connaît la cour, là, qu'on est tel côté, là, l'avion secoue la police. C'est pas politique <CTV> qui fait ça, c'est, c'est leadership. Oui. Uh, tel so, leadership lié. Donc, ça veut dire, où nous, on une formation. Ouais. On va tomber une formation à ce moment-là. Donc, ça veut dire, ça n'a pas bien comme quoi, nous formions, n'est que pour six mois, et puis, ça, on va mettre un chef police. Je sais pas. Ou pas privé. Moi-même, j'étais concilié, information militaire. Non, justement, avec réalité terrière. Moi-même, ma policier, moi-même, moi-même, c'est je d'abord Bon je suis Comment Madame je fait deux ans à l'académie. même Madame. un tactique. Non, non, non, non. était plutôt tactique. Non, non, non, non. Les gens aller, Moi-même, je quoi? Moi-même, c'est capitaine dans la ça, donc effectivement, t'avais moi-même réalité. Moi-même, même, la police mais vrai là là là là là comme commissaire là parce que parce que me connaît tu as des problèmes ça là même comme de fait me dire quoi quoi paquet de difficultés au problème des des commissaires de Tiville en 2015. donc ça veut dire g des problèmes ça problème formation c'est pas balle de académie de police là faut regarder intermédiaire donc, si un mi même formé pour six mois, c'est là nous avons choisi les gens, même les il qui des formations adéquates, il qui ont des formations, mais les gens Assumer ont assumé ça dans le contexte, avec les politiciens, Il gens que là. Les politiciens, nous ont upgrade tête, ils sens. Donc, ça n'a quitter la police à fonctionner dans le terme comme institution, Même je une des initiatives à vraie, mais dans le cadre de loi, mais c'est justement, c'est parce que c'est moins. Mais on ne peut pas demander tout le monde. Il n'y a pas de capacité, il n'y pas de capacité. Il n'y a pas de capacité. Donc ça veut dire que je pense que c'est essentiel pour nous académie de police. Je veux dire, il n'y a la plus que jamais. c'est n'est pas ça que la police a profondé, oui, il n'y a pas profondé. Il n'y a pas qu'à voir nos chefs de police 5-10 ans à venir. Donc sinon, c'est un nom de nom de nous. Parce que je veux dire, il y a déjà, il n'y bon, a pas de réforme profondeur. Mais il faut non seulement il faut retourner à l'application de la loi avec les règlements. Mais en même temps, frère, il faut au moins gagner de la discipline. Il faut on crée des situations où les policiers s'ils la police. Mais sont la police. Ils ne la police. On on la police. Ils il la police. Ils la police. Ils la police. Ils ça. Pour que davantage de choses <issus> soient faites, il y a des problème syndicat nous avons des dernier de y'a donc ça veut Donc, tout ça, il faut répéter, il faut les et il faut que nous faire des bagailles pour insister sur le police, pour que si police arrive dans une situation, il oblige, un policier ne peut pas faire des choses sur le police, parce qu'il n'a pas du trop de Et puis, quand vous voulez que nous, il vient en phase, tout ça vient comme structure de sécurité, il y a un caïque, des yeux, il ça a encore par dix mille changé et puis n'a pas été comme c'est même n'a pas posé même même ça nous donne beaucoup pour des situations qui nous ont vécu longtemps vous dire à dépassé ça faut que a besoin de parce que la police était dans la même façon de fonctionner depuis longtemps et puis tout le monde dit obligé de même donc faut qu'on reconfigure justement la gouvernance sécurité de ce pays. Ça veut dire faut qu'on soit créatif d'un niveau de ça. dans a l'air le le de nous, c'est les leaders en sécurité. Il faut que nous créons une politique publique de sécurité qui va le dire nous. Mais côté de Brunei, mais comment nous, pays, il y a, je veux en termes de sécurité. C'est pas seulement C'est la police qui il y a faussé des valeurs. La police qui est comme sous d'eau. La police, si la police est dans sécurité, c'est la sécurité publique. Mais la sécurité nationale ne peut pas être due à la police. La sécurité humaine, pas due à la police seulement. Donc ensemble de manière qu'il a qu'avec partices à la préoccuper champ de sécurité que la police l'ira pour occuper a c'est justement pour remplir pas lui donner la là c'est la sécurité publique d'où je dis à n'a pas la police à moyen pour fonctionner pour le cas courir des bandits mener devant la justice la justice a tous les mêmes pour n'y a faut réformer d'où au composant là donc en même temps d'où les aspects de la sécurité là moi qui suis de police io je dis à n'importe quoi sur d'où et nous, nous que la même conception exclusive de la sécurité, alors que pour sécurité durable, faut bien faut implique, faut il faut intégrer Il faut que l'IPPQ, il faut que dans la sécurité, La sécurité nationale, faut la sécurité humaine et même la sécurité sociétale. Je veux dire qu'il faut venir là ou venir tout le monde. Mais ça, mais la police moyenne. La police moyenne, la police moyenne. Encore une fois, la police moyenne, elle ne va pas résoudre le problème. On va avoir 3 millions de policiers. Si l'État n'a même pas à pris la là pour pour satisfaire le besoin primaire, les gens qui sont dans la grande ville, ou bien dans la cité soleil, ou même si on a 3 millions de policiers, on a toujours des problèmes de sécurité. On que toujours des problèmes de sécurité. Mais si vous comprenez le dialogue, vous avez une perception de sécurité pour vous. Donc, il ne faut pas peur. Il ne pas peur qu'on y ait là. n'y a pas de problème. Il travaille. Mais oui. si pas on peut là, on va pas tirer les bagailles. Il y a des difficultés pour travailler, C'est ça que fait. On nous pouvoir, d'une de la ville là, c'est de façon à ce que nous guérions, effectivement, une présence permanente. On dit, Président, qu'est-ce que ça voulait? On dit, Président, ouais, en 2009, dans le 2010, oui. mmh. Le Président, m'a vais tout y avoir à la police. Pas de l'apprendement. Sous police, pour va marcher dans le pays. Tellement après l'on a eu un mouvement de la police a passé le mouvement de mon mouvement. Malheureusement, il y a une passe. déstabiliser tout ça. déstabiliser tout le plan. Mais même dans le temps où Sol, où tu a un sément les forces onusiennes. Mais, mais ça c'est Qui n'est pas négligeable, qui était important mm. pour l'époque. jusqu'à les ans, il y a eu le rôle de dissuasion. Mais en termes d'intervention, même y direct soutenu, il n'y a pas de résoudre. Les mêmes professeurs ont tire pour moi, Alder Bandi. C'est moi qui ai Oui, le ont sur la Kounia, mais pas oublier, en 2004-2005, c'est le salaire des Nations Unies, qui est venu sur le terrain, pas mm -hmm. Eh bien, ils m'ont là même, ça. Ils sont là. Donc, les Nations ne sont pas qu'à donner nos droits. C'est quoi C'est problème. Si ils qu pas qu'à nos droits, les sont pas qu Alors qu'ils des Nations Unies avant, et pour qu'ils aient pris des décisions, ils ne pas travailler avec les pour pas qu'ils ont des droits. Vous ne comprenez Donc ça veut dire que travail pour qui fait, c'est la police pour sortir. Donc la chose pas a une mission bien définie. Accompagner, assister et autres. Mais il ne sais pas dire je suis bon exemple. de police, des ministères de sécurité. le Mais il pas Il pas Il pas Il Il pas Il pas pas Il je vais aller montrer, je suis allé mon avec d'autres policiers ici. Avec qui, non, avec des sécurités mieux. Oui. Secrétaire de la sécurité du avec M. pourquoi nous Gravine, idem. Question de ces militaires, ok, c'était pour nous. C'est des ministres qui étaient couverts dans ces militaires pour nous. D'ailleurs, même vous voulez. C'est nous qui faisons. Donc bon ministère dit là, je suis d'accord avec le ministère, ministre est là, il est là comme force de dissuasion je ne pas que ça. Mais là, il l'ONU qui a deux composantes, les composantes police et les composantes militaires. On ne peut pas mettre militaire et police pour faire opération ensemble. Il y a le droit de faire opération d'envergure, moi y que besoin qu'il y là pour rassurer le périmètre extérieur pour moi. Il n'y a aucun il a action, pour le tir. il n'y action faire. pénétration, c'est policier ici en fait. Mais pour qu'il s'en parle, au crédit, et puis nous, nous, nous, nous, dadou, c'est moins... Si nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Opération, c'est avec nous, les en fait. qui nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, c'est nous, qui nous, nous, avec donc, pour qui ça nous ne pas fait un crédit à Parce que le fait que tu gros succès dans ce sac là il faut que nous montres en ensuite, on a de. Le month, on dit que nous allons dans de ces ministres qui ont fait le public, alors que vous ne même pas consulter pour hum. faire l'opération. A moins que vous avez des gens qui nous demandent, vous qui arrêté, pas On sait ce qu'on hum. Donc, nous pas oublier encore. En 2012, malem a quitté la police-là avec toute minute ça 10 ans, je pas la unité, Mais pourquoi ça, qu'il même là. Pourquoi ça, Donc, je ne sais pas si oui, Comment de... se fait-il de... De... De... De mmh. fait en si peu de temps mmh. la police là, passer dans la police qui a contrôle la zone de nos doigts avec la police ou a comme l'impression que les bandits ont oui. contrôlé la police -là. Parce que justement, il pas de suivi au le niveau de une ok et moi, d'où t'as l'air Tout ça n'était construit, déconstruit, Après, une finale. Et les politiques, là, lui, le chef de police qui vous tel, poste pour moi. C'est police qui a mis de va et va je vais me mettre me me me me mets... me cela... me de pour Moi, vous moi, que Oui. Non, de le bien est D'ailleurs, gens qui retirer ou bien c'est peut-être ça Vous comprenez Parce qu'on cherche à politique. Donc, il y a des gens qui politique. Et qui vient faire si la police, le directeur général, pas Et puis, il dis à chef-là, on a des troupes. Il faut qu'on ne pas la police. Parce qu'on fait est-ce que les policiers le ou policiers, nous ne sont pas. Mais pour ça Parce que justement, les policiers, la police, ne peuvent pas tête les moyens pour identifier les policiers et informer population. Mais les policiers, les bonnes policiers. Les policiers, les bonnes policiers, pas policiers. Parce que ne pas les policiers, les qui utilise uniforme a là Pour le faire, mais ils ne pas dire le cours, ils ne pas le ne pas dire qu'ils pas pas que ça. Donc, nous pas c'est justement du moment où on a fait, fait trop mm -hmm. que Il y a des gens qui y a pas ça qui ne peuvent pas venir, qui a le pas venir, qui ne peuvent pas fait qui pas venir, problème, ne peuvent venir, qui ne peuvent venir, qui ne pas de qui ne peuvent venir, de ne tout. venir, de ne peuvent venir, qui ne peuvent venir, qui ne leadership la police, la tête la police n'a pas venir, qui politique tendance solution lui-même. Exemple c'est pas ni premier ministre, ni chef de police pour qu'il y ait des pour qu'on syndicat. La constitution peut voir qu'on et syndicat. Okay? c'est simple. Donc, on nous pour adapter, nous, avec lui. Moi-même, t là, t'as dit à gagner un premier sous syndicat, oui. On dit bataille contre peut en couvrir, même peut le couvrir, qu'il là mais le couvrir, qu'il peut le couvrir, qu'il qu'il c'est le pas c'est pas comme le ministre pour dire, c'est ok, autoriser, c'est fait, c'est, et, syndicat. Oh, c'est non, c'est, social. fait pas bien, vous vous me comprendre, vous venez Il regarder, vous pouvez fonctionner. Et puis, vous venez pas, d'accord, vous me ça avec le règlement aujourd'hui qu'on est là, ou pas un groupe de pression, c'est policiers eux-mêmes, il y a toute policier OK, on va défendre on va faire des policiers. Pas de problème. je va dire qu'on est là avec lui. Pas de problème, ça a été fait. Pas de problème. Mais malheureusement, ça pas fait. Donc, c'est normal. On ne peut Et c'est justement, c'est dans le moment où il a dit, pour nous remettre en question qu'on est tout ça que tu fait dans la police. Si c'est loi, pour le moment, vraiment, une loi. Et puis, si c'est politique, pour comprendre, ou il y a non, non, non, non, non, non, non, non, pour capable. Et, et, et, et, et le problème de leadership que vous évoqué là, évoqué n'est pas seulement au niveau de la direction générale de police stationnale okay. On va mettre le tout sous commissaire, là, sous inspecteur et, et, et, et principal de la capte de dirigeant, sous commissariat mm -hmm. Parce que, au fait, on se souligner là, on a des moins policiers depuis présent Je vous ai dit, il y a plus, moins présents. Qu'est-ce que les policiers? Ils you sont know, affectés avec les ministres, avec les paquettes, paquettes, paquettes moi me on deux pas plus on dans des deux on ça de faire comme si on qu'on a 25 ans. on pas une unité spécialisée pour détacher avec on pas détachement faut qu'on me gagne ans avec la on nèg qui fait ce dans l'Académie. on pas aller détachement avec même c'est cousin et qui est là c'est pour les tout de créer ça unité sécurité pour personnalité pour ne pas faire ça encore mais malheureusement c'est pas pour qui fait nous tellement bien de routine nous sommes entrés dans la routine la routine dans le boulot nous qui fait que dire la police a organiser la mort il pas fonctionné c'est ça il ne pas gérer ne pas administrer tout non sens parce que si je dis il avant même les missions qui plus inspecteur qu'à dire pour qui c'est d'abord vous parce que si on est qui décide au matin et puis qu'on a fait 3000 000 bon bougeo non non on dit qu'il y a très tu qui parle pas dans quelle logique administrative qui parle pas dans logique administrative ou ne pas payer parce que ça dans le budget. Donc, vous avez pas Si budget un budget, ne pas pas Mais là, pas de de vous vous pas que vous vous pas dit, pas c'est pour la police ou le et Non, non, non, non, c'est un critère nominal dans tout ce truc. Qui était très établi. Donc ça veut dire nous, nos sociétés, même si c'est ce qui pas nous qui nous ça, non seulement nous, mais des organisations, parce que l'aide désorganisé, tout défait, tout va faire, tout vous peut OK. Vous plaidez, eh, directeur général, pour qu'il y ait une réforme en profondeur qui fait au niveau de la police, parce que je n'ai pas décrit la et Pratiquement, tout le nous est capable de dire, waouh, ce qui est pour nous côté face à Bandio, parce que là, au peine il y a une police qui est totalement désorganisée et qui pas dirigée, qui pas administrée. Maintenant, à nous garder de façon et méthodique, qui ça, la police a besoin pour que les faits et changements ça, pour que le vin efficace de 1 à 10. On nous ne pas global. En fait, le bâle, ça veut dire. qui vient de la courte, c'est l'hérite de ça. sorti tête, Parce que même moi, avec c'est le c'est le ou Pour ça ça pas faire avant, pas de faire Vous comprenez Donc, qu'a fait il y a autant là des opérations, qu'il y faites fait, y a fait, qu'il y a retourné en y et fait, qu'il y dans la police là, il y qui c'est quand même, il y a un pile de police qui mais malheureusement, il n'y a pas non seulement et deux accompagnements parfaits, donc il n'y a pas encadré nos sens, donc ouais il y a donc qui ça nous veut dire Nous effectivement effectivement que chef police là lui-même, il y a bien des problèmes, donc l'adresser, il a adressé avec au groupe, ou t'as fausse ni pour t'aller dans les coulisses pour nous dégager au moins al coup al coup al coup al coup banditio c'est que bien pression toute bah, l'information nous a faite parce que nous ok bon offensive ou offensive, une offensive une et, une bichle, pas de bouquet sur quoi bouquets bouquet donc ce qui on en avant, c'est l'avant on va là donc ça veut dire gagner en pile parce bah, qu'a fait la journée qui a annoncé peut-être probablement que si nous problème de sécurité et sécurité à la ici, et puis les résoudre dans certaines mesures nous a penser à aller à, à, à, à, à aller de l'avant